Salut et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la création d'une carte. On va donc maintenant créer différents calques. Donc ce calque-là, on va l'appeler outil. Voilà. On va créer un calque fond. Dans lequel on va mettre le fond de la carte. Avec une couleur orange sans contour placé en x 0, y 0 euh, en millimètre donc là c'est 297 je suis pas dessus 297 210 j'enregistre on va réduire un petit peu ces outils donc pensez bien à cocher ici et ici un nouveau calque qu'on va appeler illustration il une seule très bien donc sur ce calque avec l'outil crayon on va dessiner une forme au hasard un peu comme ceci on va utiliser dans extension Modification de chemin, transformant fractal. Donc sous division 4, lissage 4. On peut avoir l'aperçu en direct Donc là c'est pas trop mal. Lissage, on va peut-être aller jusqu'à 6. Donc c'est peut-être un peu trop. Là on tâtonne un peu, on essaye différentes valeurs. Voilà, une fois qu'on est satisfait, on applique. On va mettre maintenant le fond, donc cette petite couleur orange, euh, jaune. Pardon. On va dupliquer cet objet, donc CTRL D pour en avoir deux. On va sélectionner notre forme ici et on va aller dans Édition Copier. On fait apparaître l'éditeur d'effets de chemin. On sélectionne motif suivant un chemin on clique sur add et on colle ici ce motif qu'on a mis donc dans le presse-papier et là on a le contour qui est créé tout autour de notre île donc remplissage on va mettre du noir et contour on va supprimer Donc ce qui nous permet d'avoir des épaisseurs irrégulières tout autour ce qui est un peu plus joli par contre là c'est un peu épais, donc on va diminuer la largeur, on va mettre 0,4. Voilà. On sélectionne le fond de notre carte, on duplique une deuxième fois. On va dans le chemin, Offset Dynamique. On clique ici sur le petit losange et on le déplace vers le haut. Voilà. On supprime le remplissage. On va sélectionner notre forme ici, composée de 4 objets. On copie. On sélectionne donc l'offset dynamique, qu'il faut convertir absolument en chemin. Et on va pareil appliquer un motif suivant un chemin. Donc j'appuie sur Add, et ici. Et les 4 formes, vous voyez, ont été bien réparties le long de ce tracé. On va changer... Donc on va enlever le contour, et on va mettre un remplissage noir. Donc pareil que tout à l'heure, c'est vraiment beaucoup trop épais. Donc chemin, éditeur d'effet de chemin, largeur 0.25. Allez, 0.4. Voilà. On enregistre. On va maintenant pouvoir placer les différents objets. Pardon. Donc je crée un clone. Je déplace la montagne. C'est normal qu'elle passe dessous parce que l'outil est placé donc en dessous de tous les autres calques. Donc, Je coupe. Édition couper ou CTRL X. Je sélectionne ma carte. Ce qui me permet de sélectionner le calque illustration Hill Et je colle. Et là, je vais pouvoir réduire la taille de la montagne. Donc, je vais en placer voilà, une, deux. 4, je vais m'amuser un petit peu à déformer ces montagnes, voilà. je sélectionne cet objet, je crée un clone, je le coupe, je sélectionne ma, mon île et je colle. Pareil que tout à l'heure, je duplique l'objet en appuyant sur la barre d'espace, Je déforme un peu ces objets, voilà, c'est parfait. Je sélectionne cette montagne-là. Clone, je le coupe, je sélectionne mon île, je colle. Je joue avec les poignets pour déformer. Là, je vais rajouter un peu de voilà, Comme ceci. Voilà, ça ira bien, on va peut-être en mettre deux ici, et trois. Je vais maintenant créer une rivière, Donc, je sélectionne cette forme ici, le triangle, je copie, outil crayon, forme, à partir du presse-papier, je clique, je glisse, je ne dois pas être sur le bon calque, donc je sélectionne le calque île, outil crayon, je clique, je glisse. Pourquoi pas comme ça Allez, hop, voilà. Bien sûr, on peut remodifier tout ça. Supprimer quelques nœuds, voilà. Bien si la largeur est trop importante, on diminue à 0,25, on peut passer pas 0,4, c'est pas mal, on change la couleur, F7, marron, voilà, on peut dupliquer pour pouvoir déplacer et faire une deuxième rivière, on va placer là. C'est pas terrible, hein. il y a des petits soucis, alors on va le mettre là. Donc, pareil pour les, les arbres, on va, on va en sélectionner qu'un, celui-là. On crée un clone, on le coupe, on sélectionne notre île et on colle notre arbre, on le réduit. Voilà, on appuie sur l espace, bon, là, je vais peut-être un peu vite. D'autres... Voilà. On va aller agrandir un peu ça. Voilà. il commence à prendre forme on va créer maintenant quelques quelques effets donc des lignes et puis un petit un petit effet texture donc on enregistre on sélectionne l'outil courbe de Bézier. je clique j'appuie sur contrôle je clique je valide je supprime rien du tout en fait je vais changer le contour, donc j'appuie sur F7 pour avoir la pipette. Shift et je sélectionne la couleur marron. Je change le contour ici, je vais mettre à 1. Je vais faire des rotations de 30 degrés. Donc je duplique cet objet, je clique pour avoir les poignées de rotation et je fais une rotation de 30 degrés. Les informations sont en bas. Donc je duplique, je clique sur la flèche. Puis sur CTRL, rotation de 30 degrés, je duplique, je duplique, je duplique, je sélectionne tous ces objets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là j'ai tout, je groupe une fois, je groupe deux fois, je vais bien agrandir mon objet, voilà, comme ceci, je vais le placer ici, je le duplique, et voilà, oups, voilà. je vais faire apparaître la palette des calques, je sélectionne mon fond, je le duplique, donc ce nouvel objet va nous permettre de masquer ici, le, les, les segments qui sortent. Donc je sélectionne mes étoiles, une fois, là, là. J'ai bien les deux objets sélectionnés. Je sélectionne, je sélectionne ma forme orange ici. Objet, découpe, définir. Voilà. C'est quand même plus propre. Je vais créer un calque, il est déjà créé, le calque est fait. Donc je duplique, je coupe, je me mets sur ce calque effet. Et ici, on me colle sur place. Et je vais à cet objet appliquer un filtre, le filtre aquarelle. Alors attendez qu'il est un peu fort et que je suis sur un calque. Je peux ici changer le mode en mode produit, ce qui permet de voir les lignes en dessous qui ressortent. Et diminuer son opacité, ce qui permet d'atténuer, de donner un, un effet texture beaucoup plus agréable et beaucoup moins présent, plutôt à 30. Voilà. Vous voyez, quand on zoom, ça, ça a tendance un petit peu à faire ralentir la machine. Donc, c'est pour ça que les, les, les filtres, c'est bien de les mettre à part sur un calque qu'on peut masquer. Ou alors, on peut également aller dans l'affichage mode d'affichage sans filtre. Voilà, donc ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.